Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 212 et qu'est ce qu'on va faire Les amis de Ligou qui est une lampe à LED rechargeable ultra bien avec plein d'accessoires à l'intérieur m'ont demandé de leur faire une petite vidéo et qu'est ce que je vais faire Et bien je me suis dit que j'allais faire une petite affiche, un panneau, un signe à la Diresta et je vais tester in situ leur petite lampe. Allez c'est parti Les amis de Ligou m'ont envoyé leur kit pro et donc dans la boîte on a, en plus de la pochette de transport bien pratique, une lampe LED rechargeable. Un câble USB mais surtout des accessoires pour l'accrocher partout. Une embase magnétique, un collet pour l'attacher sur un poteau, un crochet une embase comme une lampe torche et un élastique pour la mettre en frontale. On va donc essayer de voir en quoi dans mon atelier la ligou peut m'être utile et se construire une petite pancarte bien funky par la même occasion. Je commence donc par découper les lettres du logo avec mon scalpel dans une impression A3 que j'ai faite. Même si j'ai une lumière suffisante pour y voir à peu près, un peu d'aide de la Ligou ne serait pas de refus. Dans cette situation, je décide de l'attacher au pied de la caméra, qui est parfait pour fixer la lampe, et la diriger directement sur mon travail. Maintenant que j'y vois mieux, je peux reprendre mon travail et continuer à découper les différentes lettres du logo, dans le papier qui me servira de gabarit. Pour les lettres, je vais utiliser un morceau de contreplaqué, qui me restait d'un autre épisode. Mais j'aimerais un peu plus de hauteur, donc je vais découper un autre morceau de contreplaqué, avec ma scie sur table. Je règle ma scie, découpe le contreplaqué à la bonne largeur, avant d'utiliser le chariot de coupe, pour le couper à la bonne longueur. Maintenant que mes deux morceaux de contreplaqué sont en bonne dimension, j'utilise de la colle pour joindre les deux morceaux. Comme je n'ai pas beaucoup de serre-joints, j'utilise des vis temporaires qui feront suffisamment pression le temps que la colle sèche pour que les deux morceaux de bois n'en fassent plus qu'un. Pour le fond de mon panneau, je vais essayer d'utiliser du bois de palette que j'ai récupéré. D'abord parce que c'est économique, mais surtout pour lui donner un côté route, c'est un peu barbare. Je sélectionne quelques planches de palette que je vais découper toutes à la même largeur, d'abord en mettant un côté bien plat à la scie circulaire sur table, avant de faire exactement la même chose, de l'autre côté. Il est temps de les couper à la bonne longueur, et pour ça j'utilise mon chariot en coupant d'abord une première fois, et ensuite en utilisant mon guide de refente comme point de repère. Un bloc fixé sur mon chariot me permet de faire les dernières découpes et d'avoir maintenant des planches toutes à la même largeur et longueur. J'organise mes planches pour avoir un pattern un peu plus chaotique et je mesure la longueur pour couper deux tasseaux de support. Je mets les planches sur leurs tranches et chacun va recevoir une bonne dose de colle. Il est maintenant temps d'assembler tout ça. Rien de plus simple, je joins les différentes planches et les tasseaux les maintiennent en place et leur donne un peu de force le temps que la colle sèche. Dernière action pour cette plaque reconstituée, la découper à la bonne largeur, mais surtout égaliser un peu tout ça. J'arrive aux limites de mon chariot de scie, mais une petite découpe à la main me permet de finaliser le panneau et de passer au découpage des lettres. Maintenant que la colle de mon contreplaqué est sec, je vais pouvoir enlever les vis temporaires et coller mes gabarits à la colle en bombe. Je mesure et choisis la fraise la plus appropriée pour enlever l'intérieur des G et des O. Ici, une fraise de 25 mm. Et direction la perceuse à colonne qui évite tout ça en un rien de temps. Le travail de découpe précise va commencer j'ai besoin de voir ce que je fais, donc j'ai monté la ligou sur son support magnétique qui s'accroche super facilement à la masse de ma scie à ruban, et me permet de diriger le faisceau lumineux directement là où j'en ai besoin. Je commence donc à découper les différents morceaux avec les différentes lettres pour pouvoir plus facilement faire mes découpes précises. Je commence par les découpes les plus faciles, donc les plus droites. Le L, la barre sous les deux hauts, le I, histoire de reprendre en main ma scie à ruban. Comme ce sont des découpes précises, j'installe un morceau de contreplaqué avec du double face, ce qui évitera l'espace entre la table et la lame, et va me permettre de faire des découpes beaucoup plus fines. Le reste du travail de découpe n'a rien de bien passionnant, mais j'essaye de m'appliquer. Les courbes serrées nécessitent parfois de faire des contre pour éviter que la lame ne se coince. C'est l'intérieur de la queue du G qui est particulièrement difficile à découper. Peu de place pour la lame, un ongle fort et surtout impossible à atteindre avec la ponceuse. Donc je prends mon temps et j'essaye de faire ça doucement et calmement. Maintenant que les leds sont découpées, on va utiliser la ponceuse stationnaire pour corriger certaines erreurs ou affiner certaines courbes. Ici aussi, la ligou avec son embase magnétique est bien pratique pour diriger la lumière exactement où je veux et voir exactement ce que je fais. Ma plaque de fond est sèche, je lui donne un petit coup de ponçage avec un grain 240, surtout pour arrondir les bords et éviter les échardes. J'essaye de garder autant de caractère que possible sur cette plaque. Je place correctement mon gabarit qui va m'aider à positionner les lettres qui seront collées et tenues par l'arrière par des vis. Donc, je marque le contour des lettres et l'emplacement des futures vis. Je choisis le bon forêt et c'est parti pour faire tous les trous qui permettront de maintenir les lettres en place. Un petit coup de bombe de peinture grise pour contraster le bord de la couleur du dessus et on va pouvoir passer à l'assemblage final. Utilisez ici de la colle cyano et un accélérateur en bombe pour fixer temporairement les lettres mais ce seront surtout les vis qui vont les maintenir en place Toutes les lettres sont collées en place, je retourne le tout et pré-perce pour éviter que le contreplaqué ne se fende Mets une vis dans chaque trou et c'est parti pour le vissage de toutes les lettres sur leur support Et ça tient donc on va pouvoir passer à l'étape finale, la peinture, avec ici de l'acrylique noir et jaune. Un pinceau, je m'applique pour n'en mettre que sur la surface supérieure, et je vais appliquer deux couches de jaune et deux couches de noir. Et voilà une super pancarte Ligou avec des matériaux récupérés à un look vintage, donné par les palettes, et moderne en même temps avec le logo bicolore. Moi en tout cas j'aime beaucoup et je me suis bien marré à le faire. Alors Alors, qu'est-ce que ça donne Ça donne un panneau, un peu vintage, mais super cool, ça. Moi, je me suis vraiment bien marré à le faire. J'espère que ça plaira aux amages de l'igou. Moi, vraiment, la fonctionnalité qui me plaît, en tout cas, dans mon atelier, c'est l'embase magnétique. Aussi bien sur la scie à ruban que sur la ponceuse stationnaire, que, à mon avis, sur d'autres outils, elle se place... Vous pouvez ensuite euh, la diriger dans un sens ou dans un autre, pif paf pouf, c'est vachement bien. Vous pourrez trouver un lien dans la description pour aller voir ce que les amages de Ligou y font, et en plus, vous avez un code promo, si vous rentrez barbu, vous avez moins 20%, pas trop bien ça Ouh j'ai pu utiliser euh, bah, des techniques que j'avais vues dans d'autres vidéos à droite à gauche, et que j'ai pu essayer de mettre en application. Alors, je suis encore un gros goré de l'espace intergalactique, et le... le résultat est pas parfait. Il n'est pas parfait, mais on s'approche d'un truc un peu sympa. Et c'est pour ça aussi que je lui ai donné un petit peu un look vintage Kradock pour que bah, les petits détails, les petits foirages ne se voient pas vraiment. Comme d'habitude, vous avez des questions, des insultes, vous savez comment en faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires et évidemment tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.